Oui, oui, oui. surfez bien trop vite avec la 5G de Mobile Vikings mais faites gaffe de pas vous faire choper 10 gigabits à 15 euros par mois maintenant aussi avec la 5G